Et salut tout le monde, c'est Tipsy j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Fallout 4, le numéro 7 si je me gourre pas. Et on vient d'arriver à Diamond City, alors du coup on va explorer un peu Diamond City. Alors, vous avez remarqué que j'ai mis la facecam en haut à droite, j'ai changé parce que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'infos qui s'affichaient en haut à gauche. Et que du coup vous ne pouviez pas les lire et que ce pas pratique, voilà. Euh, alors du coup on a pas mal de quêtes, alors la quête principale c'est de trouver des infos sur Shaun. Après, on a. Euh, aller au bureau de Piper et le reste, c'est pas dans Diamond City. Donc, il n'y en a pas tant que ça en fait. Alors. Qu'est-ce que t'as fait Le journal est gratuit pour les étrangers. Comme ça, si l'Institut vous enlève dans la nuit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Mmh hum ça parle de l'Institut. L'Institut Vous n'avez jamais entendu parler de l'Institut, monsieur Il enlève les gens la nuit et on n'en entend plus jamais parler. Il est dans le journal vous feriez bien de le lire avant qu'il vous chope, vous aussi. Bon, oh, ça, il, c'est une personne Ça bah, va aller, merci. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Alors, qu'est-ce que vous faites à Diamond City, au juste Je cherche quelqu'un. Je parie que c'est une personne qui a disparu, pas vrai Ah, qu'est-ce que je vous disais C'est qui Je cherche Shaun, mon fils. Il a moins d'un an. Vous avez un fils, monsieur Ouais, enfin, on n'en sait rien, hein. Vous êtes plus vieux que je croyais. Alors là, vous avez pas de bol. Personne fait jamais rien pour retrouver les gens disparus à Diamond City. Oh bah ça va changer Parce que quand quelqu'un hein. se volatilise, ça veut dire que l'Institut est dans le coup. Et bien sûr, personne a envie d'attirer l'attention de l'Institut. Ouais, ça va même pas marcher. Ça va même pas marcher, je vais même pas tenter la persuasion. N'oubliez pas que l'Institut est parmi nous. Surveillez vos arrières. Piper, tu es droite. Ah oui, donc ça doit être le bureau de Piper. Hein. Salut ma grande. Alors, le journal se vend bien La presse bien surchauffe en ce moment. Le moteur va finir par lâcher si on ne le remplace pas bientôt. Ça fait des semaines que tu me le répètes, mais mm. cette vieille mémère continue de tourner. Ça sent la nouvelle quête. T'inquiéter. Bon, il faut que j'aille au bureau. Siffle hein, si tu vois des politiciens en colère qui viennent par Pourquoi ici. Il y a un problème Piper. Oh, il a mis un vent. Oh, lui a mis un vent. Qu'est-ce qu'on a dans le journal, en gros Ça parle de nouilles. Bon, rien de bien intéressant. Euh... Écoutez, on ne va pas aller dans son bureau tout de suite. On va un peu faire le tour du village d'abord. Cet endroit est vraiment étrange. Nous sommes un peu différents j'imagine. Dans la plupart des villes du Commonwealth, il est rare d'entendre les gens crier à tue-tête au sujet de l'Institut. Enfin, ne vous en préoccupez pas trop. La vie reste si, pas je m'en préoccupe, que si. Dans le reste du Ils ont mon fils quand même. Après tout ce que j'ai vécu, plus rien ne me fait peur. C'est vrai. Oh, je Donc, fais le mec là. Alors, qu'est-ce qui vous amène au beau diamant vert je cherche quelqu'un qui a disparu. Disparu De qui s'agit-il Allez, donne-moi des infos, un please. Un parent Mon fils a été kidnappé. Il s'appelle Sean. Votre fils a disparu ah, c'est affreux. Ouais, t'as pas d'infos. Ouais, les gens qui disparaissent ne soient jamais retrouvés ouais ouais, ouais ouais, ouais, c'est bon, j'ai déjà entendu le discours. Les avoir Et l'Institut terrorise tellement les gens qu'eux aussi ont pris l'habitude de faire comme s'ils ne voyaient rien. Ariette, mon c'est plus quoi faire, mon père. Et j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, eh bien vous faites pas trop. Oh, de... j'ai réussi. Il y a peut-être quelqu'un qui sera en mesure de vous aider. Oh, j'ai réussi à le persuader. Valentine. Il est détective. Il a sauvé beaucoup de gens ces dernières années, mais mm -hmm. la plupart des disparus n'ont jamais été retrouvés et les ennuis suivent Nick à la trace. sympa. Merci, mec. C'est quoi son histoire Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain qui aide les autres, même sans raison Eh bien, j'imagine qu'on pourrait dire que Nick Valentine en est l'incarnation vivante. Ouais, ça m'étonne quand même. Mais bon. Merci, bro. Je vais aller lui parler. Prenez soin de vous. Merci, mec. Alors, qu'est-ce qu'on a par là Il faudrait que j'aille trouver son agence. Hein. Le maire. Euh, j'ai pas trop envie de voir sa tête pour l'instant, mais euh, on va quand même y aller. Au cas où il a des infos ou quoi. Ouais, donc toi, t'as aucun respect, toi, en fait. Ouais, donc en fait, on est dans un terrain de, de baseball géant, j'ai l'impression. la C'est dans un terrain de baseball, c'est trop c'est trop, euh, trop stylé. C'est vachement bien trouvé. Là, on a une belle vue d'ensemble. La ville n'est pas si grande que ça, au final, j'ai l'impression. Alors, bonjour. Le pas à de sur le ok, toi, t'as pas l'air sympa. C'est quoi le problème avec les synthétiques trop mon travail pour ça. Ah ouais. Permis d'habitation elle se trouve en ah. plein centre-ville, juste à côté du marché. Vous pouvez faire ce que bon vous semble pour ce qui est de la décoration intérieure. Et tous les outils dont vous pourriez avoir besoin pour ça sont fournis sans surcoût. 2000 capsules pour l'acheter. Bon, c'est pas si cher que ça. Mais euh, j'ai pas encore assez. Cher. Je crois. Dont vous avez ah, ok, bah ça c'est cool ça. Alors j'ai combien de thunes J'ai 1000 environ. Ok, donc il y a encore... Euh... Quelques capsules à récolter, après je pourrais peut-être me prendre la maison. Allez. On va aller voir un peu le, le maire. Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises Ah, mais non, je suis à la porte d'entrée, là. Je n'avais pas l'intention de vous mentir, mais vous êtes allé si vite. Vous pas le Hop normatif, là Je commence à réussir à les persuader, c'est pas exact. mal ça. Exact. Ok, donc en fait c'est pas du tout là où je voulais aller. Je me suis retrouvé à la porte d'entrée, alors que je croyais aller dans le bureau du maire. Bon, ok. Aucune créature ne représente mieux le danger des terres, désolé, que l'écorcheur. Et ouais, mon gars, une authentique. Alors nous voilà au marché. Le mec qui est en train de parler, c'est le gars de la radio de la ville, si vous vous demandez. quest ce qu'on a là Un barbier À ce que les et les de City me OK, alors toi Alors là, j'avoue que les mots me manquent. Votre ton de Exactement ça. Je vous conseille de filer avant que la sécurité. Alors, tu sais quoi On va faire un truc très... Ah bah cool ah bah voilà, parfait. Parfait. De toute façon, je n'ai plus rien à vous dire. Ah, Les dialogues sont parfaits, c'est exactement ce que je voulais dire. Alors, on va juste faire un truc. Ça s'appelle une sauvegarde rapide. Et ça s'appelle une balle dans la tête. <rire> ah bah tiens, il nous reste deux balles. C'est magnifique, c'est parfait. Tiens, on va même y aller au... Hop là. Voilà, <rire> bon, on s'amuse, on se fait plaisir. Hein. Voilà, bon. C'est comme ça qu'on profite des, des RPG de PTSD, hein. qu'on profite au mieux. C'est en shootant les gens. Et du coup les autres ils sont partis. Merde, je voulais parler aux autres. Non, mais que, quelle connasse celle-là, euh, vraiment quoi Putain les gens sont. Ah Ah le garde m'a dit qu'il y, qu y avait un truc de bandit à la fosse. Hummm, en parlant avec les gardes, on a des, des petites rumeurs et des petites quêtes. C'est plutôt pas mal, qu'est-ce qu'on a en bas Oh merde Oups. J'ai fait une bêtise. Ok, on peut pas y aller, c'est verrouillé. On va pas commencer à faire le thug hein. Excusez-moi. Vous êtes vraiment des maniaques des combinaisons dans les abris. Allez, Shemaska. Si vous voulez gagner. Quoi <rire> Contentez-vous de répondre oui. <rire> What Allez, Shimaska. What? <rire> Allez, Shemaska. Non, pas maintenant. What Ah, c'est pas le mec dont elle parlait dans le journal qui fait les nouilles. Ah, si, c'est ça. Enfin, il dit un truc incompréhensible. Écoutez, on va lui faire plaisir. On va lui prendre un... Euh... Une petite nouille. Hein. Allez. Il est content. On lui prend un petit bol de nouilles. Oui, c'est ça. Ah, je suis pas le seul qui comprend pas. Il hein. aussi, il comprend rien. Ok, on a un établi d'armes. Qu'est-ce qu'on a, là Ah, qu'est-ce que tu vends D'accord, c'est genre le, le truc euh, le marchand d'hiver, quoi. Parfait, ah, parfait. Magnifique. Magnifique, mon ami. Alors, on va faire un peu de commerce. Je vais couper un coup. Voilà, alors, en gros, euh, j'ai acheté plein de munitions. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres trucs, euh, trucs intéressants, d'ailleurs. Peut-être que je regarde rapidement. Oh, il a plein de cargaisons de matériaux. Ah, des cellules à fusion. C'est des munitions, ça aussi, non J'espère que pas un truc qui ne me sert à rien. Pistolet laser, et donc du coup, euh, bah ça coûte très très très cher, c'est ça le problème. Plaston en d'éternité, désolé. Oh, ça c'est d'art, ça ça coûte combien par Ah oh, ouais, non, ça coûte plus de 1000, ok. Il rêve. Ouais, donc en gros, je lui ai fait plein de mes merdes, toutes les armes que j'avais en trop, euh, un maximum de trucs à vendre, parce que sinon, euh, je devais les donner genre 1300 de thunes. Et du coup, j'ai réduit à 500 environ. C'est pas mal. Et les armes, on va pas en acheter. On va se débrouiller avec ce qu'on a pour l'instant. Ok, accepté. Hop là, il nous reste que 365. Ah, ça fait très mal, putain. Tout ça pour des munitions. Là, vraiment, par contre, ça nous a coûté très cher. Donc du coup, on va essayer de trouver de la thune assez vite. Oui. Ben merci, écoute. Il y a le gars à la radio qui disait que... Qu'apparemment... Euh... Il y a une rumeur qui dit que quelqu'un est sorti de l'abri 111, donc ils ont entendu parler de moi. Ok. Par où on va aller Sécurité par là. Moi je vois rien. On va continuer d'explorer un coup. Ah détective, le détective est par là. Là Serre, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit là le détective, mais bon. Suivez le chemin de la liberté. C'est quoi ça Le chemin de la liberté. C'est quoi cette quête chelou qu'on a eue là Le chemin de la liberté. Suivez le chemin de la liberté. C'est quoi cette quête Il est là le détective. Ok, on va passer aux choses sérieuses là. Ah c'est elle C'est une meuf, le détective Quelque chose ne va pas. Bonjour. Une âme qui a Désolée, vous trop tard. Le est fermé. Allez, please. Please, please. C'est important. Vous ne comprenez pas. Le détective, il a disparu. What? Vous savez où je pourrais le trouver? Ah ça c'est embêtant ça. Ah ça c'est très bête si je dois trouver le détective pour que lui il trouve mon gosse? J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider mais ça risque de générer des frais. Ah ouais, merde, ça ne range pas. Dommage. Ah oh, merde, Preston, il n'a pas kiffé. Je vais le Allez, je vais aider. Je vous le promets. Ben, en attendant, Nick s'est fait niquer. Hein Énorme. Ok, on va explorer rapidement euh, sa, petite, euh, sa petite maison. On va voler un coup parce que ça fait toujours plaisir. Ok, donc là c'est très embêtant si le dé détective a disparu. C'est très très embêtant. Oula. Ouais, par contre là je suis bloqué. Oh là là, le jeu buggy par contre. <rire> c'est abusé là. Alors où est-ce qu'on est là Là on est derrière le marché j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici Ah, déjà Ah, c'est la radio ici. Ouais, c'est la radio. On va aller faire un coucou au mec de la radio, qui m'a l'air complètement coincé d'ailleurs quand on l'écoute. D'habitude, en général, je vois jamais. Il est complètement coincé. Il est complètement coincé et il n'est pas intéressant. Alors on dégage. Il a l'air d'avoir un gros problème. Hein. Ah c'est de l'eau là C'est de l'eau bien irradiée en plus. Il y a rien par là On va aller voir là-bas sur les quais. Pas à fermer tout stand. Chaque goutte d'eau qui sort de ce filtre est pure à 100%. Pourquoi faut toujours que l'administration harcèle les hommes d'affaires honnêtes comme moi C'est un risque pour la santé, Cheng. Dites plutôt que c'est un risque pour les profits, ouais. C'est moi qui m'occupe de l'eau et je suis tout à fait capable de le faire sans que vous vous en mêliez. Putain, mais c'est un gamin C'est un gosse qui mmh. Eh, reviens là, toi. Des à toi. J'ai Allez. Salut. Oh, vas-y dégage pour la peine je vais te voler ça parce que ça a l'air plutôt stylé du nuka cola euh, bleu ah merde non non non non non non quoique s'il est pas là je pourrais peut-être rentrer hein. ah vous savez quoi on va tenter on va tenter de rentrer sneaky euh, chez le gamin voir un peu ce qui mijote ok c'est bon c'est bon je me suis pas fait choper ça passe espérons qu'il a personne à l'intérieur par contre parce que sinon là sinon je vais être dans une très très mauvaise posture preston n'a pas aimé mais je m'en bats les couilles <rire> mdr ah ouais j'ai envie de vivre là dedans le gamin c'est chaud elle ouais, a plein d'eau purifiée en tout cas <rire> il va rentrer chez lui il y aura tellement plus rien et qu'il avait fait ses réserves et tout, il n'aura plus rien. Le pauvre. Ouais, genre, il vit vraiment là-dedans, quoi. C'est chaud. Ils ont l'air plutôt pauvres, ouais. Les gens qui habitent là. À part les, les petits bobos, là, comme la dame. Oui, je ne parle pas aux pauvres. Hein. Vous venez m'endier, machin. Hein. À part eux, les gens m'ont l'air assez pauvres. Hein. C'est marrant, parce que là, quand je prends toutes les récoltes sur leur champ... C'est pas considéré comme but du vol, alors que bon. Je leur prends un peu toutes leurs réserves de bouffe. Et après, je vais tous les revendre au robot comme un enculé, alors que ça leur, appart ça leur appartient, c'est ça le pire. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe ici Ah, c'est le maire qui fait un disco Non Allez, on va se mettre là. Ah ouais, carrément. Et sont qui nous contre elle. Il y a cet article dans le journal. Il y a notre gardien vert Le Notre Et ensuite, il y sais pas, que C'est ce qui permet on va couper la radio parce que c'est chiant. J'arrive pas à écouter les deux en même temps et l'éducation de chacun d'entre nous. Et même si le journal Ses à a montré du doigt les synthétiques et autres histoires de fantômes afin de nous diviser, nous ne trahirons pas cette confiance sacrée. Et maintenant, je tiens à ce que vous entendiez tout ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas un synthétique. Je suis le garçon de chair et de sang qui a grandi dans ces rues. Le fils de Martha et Patrick McDonough. il y a vraiment problème avec les synthétiques, quoi. Et je n'abandonnerai pas ma ville à cause des allégations haineuses d'une journaliste. Dieu bénisse cette ville. T'as raison, laisse pas parler les haineux, bro. C'est de... <rire> lui qui m'a dit ça <coughs> J'essaie d'écouter, là. MDR. Bon. D'accord, donc c'est la merde, quoi, avec le journal, en gros. Ne touchez pas à la peinture. Salut Michou. Je fais ce que je veux. Surveillez Ce n'est pas une cabane que je peins, mais le mur. Et personne ne touche au grand gardien vert. What Avec Un peu de travaux d'intérêt général vous ferait le plus grand bien pour combler vos lacunes. T'es sérieux là Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Vous voyez cette peinture que j'utilise Il ne reste qu'un seul endroit dans tout le Commonwealth où on peut en trouver. Bizarrement. Ouais, j'irai t'en chercher, t'inquiète pas mon vieux. C'est pas ouf, hein. Mais ok, ok. Allez, je vais faire ça pour toi, y a pas de problème. Le monde s'est barré là Ok, je crois qu'on a quasiment fait le tour de la ville déjà. Après j'ai j'ai pas trouvé de de marchand d'arme à proprement parler. Ah là, on a une école. C'est l'heure de l'interro surprise. Ouais. Oh, non. Je je suis... On en a déjà eu une heure et nous avons appris beaucoup de <rire> C'est interrogation est là pour ouais, nous aider prends des cours à, à renforcer soir. nos connaissances. Mais je suis fatigué moi. Suis fatiguée, pédophile. Pas, Cette interrogation peut, peut être attendre. Ah, je peux pas m'asseoir mettre en mode pédophile. Euh. Tu fais le cours en pyjama ou c'est juste ton... ton truc qui est dégueulasse Non, je viens pas du tout de ce géant. Non, non, non, non, non, non. 12 x 15 Ah. Des bars. <rire> des bars. J'aime ai, ce. J'aime ce mec, j'aime ce personnage. C'est important, n'est-ce pas Cette chose que vous appelez l'amour et dont les enfants parlent souvent. Je pense qu'ils en ont besoin pour apprendre. Mm -hmm. Alors là, je ne sais pas quoi dire là. Euh, oui, bah... bah, bah. Ouais. Je pense qu'ils ont juste besoin de savoir que le monde ne risque pas de s'effondrer autour d'eux à tout moment. Oui, mm. j'imagine que l'on ne peut pas élever un enfant lorsque le ciel s'effondre. J'ai une dernière question avant que vous ne partiez. Il ne s'agit pas d'une nouvelle interrogation surprise. C'est juste que... Mais bah, heureusement, j'ai d'autres choses à foutre. Hein. De avec des Cette amour j'entends souvent parler. pensez que deux êtres puissent l'un pour l'autre, même s'ils sont très différents ah ah, bonne question. De qui est-ce que tu parles De personne Imaginons juste que l'un est grand, intelligent et séduisant, et que l'autre est douce, mais un peu métallique. Oh, on se demande qui c'est, hein <rire> Ça regarde que ah, Je sais pas. Je sais pas, la écoute. Est-il mieux que les choses restent en l'état Merci. Je viens de prendre ma décision au sujet de quelque chose qui me taraudait depuis un moment. Notre discussion m'a été très utile. Enri et Sally. Les à les content de t'avoir aidé. Écoute. École, pas un de de mmh. Menacé. Vas-y. <rire> Je tiens tout de même à préciser que la sécurité de Diamond City prend grand soin de ce bâtiment. Je me suis bien fait comprendre... Il me casse les couilles Preston, hein. il aime rien de ce que je fais. T'inquiète pas, bro. On va voir ce qu'il y a là-haut. Ah, tu fumes ta clope au cam toi Ça va Oula, qu'est-ce qui se passe Oula Oula Oula, oula. Qu'est-ce qu'il se passe là touche pas, synthétique Pourquoi ça sort les flingues On fait du vrai Rayleigh Où est mon frère Je te jure que je suis pas un synthétique Ne tire pas On est de la même famille, merde Putain, ça... ils ont vraiment un problème avec les synthétiques. Hein. Oh Non Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City. Putain, mais ils étaient frères Vous êtes tous parano j'ai le droit de faire l'enculé ou pas Vous trouvez quelque chose d'intéressant Je vais vous demander de reculer. <rire> j'ai fait l'enculé. <rire> Je l'ai fouillé le gars, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé Vous comprenez que dalle ou quoi Je vous ai dit de dégager. Tout de suite. C'est bon, explique-moi, comme toi. Officier. Circuler. Pardon. Il, Il m'a menacé de son arme. Mon propre frère. Putain, c'est le bordel. Même dans la ville, c'est le bordel. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne suis pas un synthétique. Je lui ai dit. J'ai pas arrêté de lui dire. Pourquoi il m'a pas écouté Pourquoi il croyait ça Il a besoin d'une minute. Pourquoi vous restez plantés là Mêlez-vous de qui vous regarde. Putain, il l'a décapité. Ah oh là là, c'est c'est plutôt bien fait. Quand tu prends une balle, sur la tête éclate vraiment en morceaux. Loué, c est, c est c est impressionnant. Dans la vache Bon, est-ce qu'on a d'autres magasins ou d'autres trucs à faire? Là ils mettent qu'il y a une euh, méga chirurgie. Ouais mais elle est fermée. Ah oui mais en même temps il fait nuit, tu m'étonnes que tout est fermé. Faudrait que je dorme en fait genre. Je crois que je peux je peux attendre quand je suis sur un, sur une chaise. Ouais, c'est ça. Il est quelle heure? Ouais, on va avancer de 6 heures, ça devrait être ouvert. Voilà, j'espère que c'est ouvert. Ça là, qu'est-ce que c'est Marbre. Il une clé. Non, c'est toujours fermé. Je n'ai pas la clé. Non mais c'est chiant, genre tous les magasins ils sont fermés. Ah, voilà, voilà, là c'est ouvert. Pardon. Et qui toi Vous avez besoin prescription tout ce qu faut. Vous avez parlé de drogue Tout juste. Toutes les drogues dont vous avez besoin pour trouver votre équilibre Et vous aider à mener euh, D'accord genre il y a des dealers publics euh, officiels et tout Ah ouais Genre c'est tout à fait normal et le radix, bah, tout le monde en veut. Euh bah écoute euh, oui, que vous avez là. Quoi que fin avoir... Je peux aller dans je trouve pas ça ouf Genre J'en ai quelques unes mais je m'en sers jamais Et puis ça doit coûter une blinde Ouais Salut Solo. Par contre, est-ce que t'as du travail pour vous, Mon frère, mon frère est-ce que t'as du travail, travail Si vous en avez pour moi. Ouais, j'ai quelque chose. Je cherche de la fougère mutante, des fois que vous en auriez. Je crois savoir qu'il y en a qui poussent pas loin du marais de Forest Grove. Elle absorbe naturellement les radiations. C'est parfait pour préparer du Radix ou du radaway. Ok. De la fougère mutante. Ça marche. Je vais te prendre ça. Ah, pour une fois qu'il a aimé un truc, Preston, c'est rare. Hein. C'est ça, la méga-chirurgie vos visages, T'es flippant, toi. le peut vous les dont vous avez rêvé. Ah ouais attendez, qu'est-ce que vous avez l'intention de me faire je propose de vous opérer, mais attention je ne pratique pas n'importe quel type de chirurgie. OK. Dans la reconstruction faciale. C'est sans danger et instantané. Nouvelle mâchoire, nouvelle couleur dureuse, un Je peux refaire ma tête pour 100 capsules. D'accord. Je crois que c'était un truc qui qui euh, vendait des soins. Écoutez, on reviendra plus tard si y a besoin, pour l'instant, j'en ai rien à foutre, ma tête est très bien. J'appelle votre coupe de cheveux la spéciale récup. Avec quelques petites taches de sang, ça lui donne une petite touche personnelle. Vous devriez penser à vous les faire couper. Mmh. Ok, je peux même changer de coiffure pour 15 capsules, d'accord. Je besoin de rien aujourd'hui. Bien sûr, une autre fois. Ok, donc il y a beaucoup de services en ville, ça c'est pas mal. Pardon. Vous là, aidez mon de fils à comprendre. La secrétaire de McDonough, c'est une synthétique. J'en ai rien à foutre. Je sais pas. Pff. Elle est chiante, donc on va dire que c'est une synthétique. C'en est une, aucun doute possible. En fait, Parce que je l'aime pas. <rire> tu préfères sérieusement écouter quelqu'un que tu connais pas plutôt que ton propre fils Si la première personne que je croise dans la rue est capable de dire « Je n'ai pas », mais j'en sais rien et j'en ai rien à foutre Moi aussi. de vos histoires de machines. Juste te dire qu'on pouvait pas faire la différence, maman. Et maintenant, tu veux bien laisser mes clients tranquilles Bonjour. J'ai un fauteuil qui attend juste que quelqu'un s'y installe pour avoir une splendide coupe de Je t'ai déjà dit non. Je n'ai besoin de rien aujourd'hui. Plus tard alors. Ok alors du coup euh... Ah, non, non. ah on a un autre vendeur là. un quartier de Bramine Fais voir rapidement ce que t'as. Je sors juste ce morceau du frigo. elle a des munitions là. Normal. Ouais, bon, elle vend de la nourriture, quoi. C'est pas, pas genre le truc ouf à acheter, quoi. Concrètement. Euh... Chapelle de toutes les confessions. On va aller voir rapidement avant de couper. Pas Mon père Oh, c'est vous Vous avez bien fait de passer à la chapelle. Ça va Vous tenez le coup ça va. Je vais bien. Merci de vous en inquiéter. De rien. J'espère que les gens lui, sont cool, lui. avec vous. Lui, il est très cool. Je sais que ce n'est pas toujours facile quand on vient de l'extérieur. Si vous cherchez un endroit calme où vous asseoir pour réfléchir à tout ce qui a attrait au Tout-Puissant, quel que soit le nom ou l'aspect que vous lui donniez, nous sommes toujours ouverts. Merci, mon père. Vous êtes ici, chez vous. Ok lui il est vraiment cool, je l'aime bien Et du coup bah, on va sortir de la ville pour aller chercher euh, pour aller chercher chaud, Il n'y a que ça à faire écoutez Et du coup on arrête l'épisode là J'espère que ça vous a plu comme d'habitude On revoit un coup la ville Elle est plutôt originale est plutôt stylée Après euh, genre elle est pas si grande que ça Mais bon Mais bon Il y a quand même pas mal de services Donc c'est cool J'espère que ça vous a plu comme d'habitude Je voulais vous remercier d'être autant à suivre ce playthrough, je ne m'attendais pas à ce qu'il y, euh, qu y ait du monde comme ça, et ça m'encourage tout ce que vous me dites par message privé euh, quand, vous, quand vous me demandez le prochain épisode, quand vous me dites, euh, ouais ça j'ai bien aimé, machin. Euh, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce type de truc un petit peu plus dynamique, genre couper, etc. Est-ce que je coupe trop Est-ce que je coupe pas assez Dites-moi votre avis. En tout cas, c'était Tipsy Iron, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, gardez la pêche